Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher et bienvenue à la question métier à CFRH 88.1 et 106.7. Mon invité est Régent Obotsawin, conseiller d'éducation et d'enseignement à Benaki. Et il va, on, ce soir, on discute des ceintures Wampong. Euh, Réjean, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour Dan, comment ça va? Ah, ah, ça va bien, ça va bien, on se prépare pour l'automne. Oui. La température a changé. Là, ben, on va se... Ah oui, ça... Ben, il y tant... On attend encore un petit peu de chaleur, là. Mais ouais. là, on va, se... on va se préparer pour l'hiver. Donc, on va continuer avec tes... nos émissions pour euh, continuer à... à enseigner au monde les différentes euh, facettes de notre culture, puis euh, l'histoire, puis des sujets qui ont... qui ont captivé le monde depuis, euh, depuis longtemps, là. Donc, ce soir, on parle du wampum, c'est ça? Oui, oui. oui. Le, le, le wampum, c'est surtout, euh, euh, au, au fil des années, on entend surtout parler du wampum euh, par euh, les Iroquois, dont les Mohawks, les, euh, les Iroquois. Mais le, le mot wampum en tant, en tant que tel, ce n'est pas, euh, pas un mot iroquois. Euh, le Wampum, dans le fond, c'est rattaché avec la nation des Wampanoag, euh, qui sont donc d'origine algonquine. Euh, les Wampanoag, ben, on les retrouve, euh, l'endroit principal où -ce on pouvait s'approvisionner en le mollusque là, le, pour fabriquer le Wampum. On prend, dans le fond, c'est des morceaux de, de, du mollusque qui est coupé, taillé et percé pour fabriquer des perles. Puis surtout, le meilleur endroit, c'est une coquille de l'océan Atlantique. Donc, l'endroit le plus euh, propice à ça, c'est aux alentours de Cape Cod, dans l'Est, aux États-Unis. Donc, euh, puis pour nous autres, les Abinaki, bon, on a un mot pour ça aussi. Euh, le mot, dans le fond, c'est « wambambial ». Euh, c'est les perles euh, Comment je pourrais dire ça? C'est par, par rapport à la couleur, ce qui est blanc. Parce que dans, une, dans un coquillage, on va retrouver de la, de la, une couleur blanche, puis on trouve un peu de mauve. C'est ce qui différencie de ce qu'on connaît par rapport au nacre euh, qu'on va retrouver dans différents objets. Entre autres, souvent après les guitares, ils vont, ils vont décorer les branches avec du nacre. Euh, une autre chose aussi, c'est que euh, on va essayer de démystifier certaines choses aujourd'hui parce que un, le wampum, c'est, comme je disais, c'est un mot wampanog, donc d'origine algonquin, algonquine. Donc euh, étant d'origine algonquin, ben euh, ceux qui, en, qui ont servi, ceux qui se sont servis de l'expression, puis qui est plus connu c'est les Iroquois, comme je disais tantôt. Mais à l'origine, c'était des, des, des objets euh, qui étaient sacrés, qui étaient respectés, qui étaient utilisés par les nations algonquiennes. Donc euh, puis un point bien important, c'est que euh, étant des nations qui étaient qui vivaient le long de l'océan Atlantique, en été, ben, c'était normal de, de faire de l'approvisionnement de, de ce genre de mollusques-là. Tandis que les Iroquois, on le voit géographiquement parlant, l'État de New York, les Grands Lacs, ils ont fabriqué à une époque, au-dire des anthropologues et des, des historiens, et des archéologues, ils ont fabriqué des perles avec des coquillages d'eau douce, qui est relativement plus, euh, plus petit et plus difficile à trouver. L'autre chose aussi, c'est qu'il euh, y a différentes sortes euh, de ceintures ou de, on va dire, de, de, de, de pièces. Euh, L'usage est, est différent. Euh, au fil des années, euh, l'utilisation du wampum dans ma communauté a été laissée de côté euh, depuis euh, aussi longtemps que je me rappelle, même... Euh, euh, mon père, mon grand-père euh, mentionnait seulement la, la, une ceinture qui a été euh, qui a été offerte à la cathédrale de, de Chartres je ne sais pas si tu vois, vas voir bien euh, c'est une ceinture qui la, la plus grosse en haut c'est un vœu à la Vierge Marie donc comme on le sait euh, les moines chartreins, qui étaient de la cathédrale de Chartres avec les Jésuites, euh, qui étaient des Jésuites, euh, euh, sont venus en Nouvelle-France pour naturellement évangéliser les Indiens, apporter l'enseignement de, de la Bible, etc. etc., Et aussi d'enseigner et de parler d'une sainte femme, donc la, la Sainte Vierge. Donc, les Abénakis, sous le... Le, le mandat du père Aubéry, ou un de ses premiers missionnaires-là, euh, il a fortement recommandé de, de fabriquer, euh, de tisser, en fin de compte, euh, une ceinture qui, en fin de compte, montrerait dans ce, ce, ce tissage-là euh, un lien avec la Vierge Marie. C'est la raison pourquoi on voit « Matri, Virginia, Abenaki Donc, euh, un vœu à la Vierge Marie. En dessous, ben, euh, on voit une petite ceinture, comme je disais tantôt. On la voit, là, la, la plus petite. C'est une ceinture qui a été offerte par les, les, les Hurons, euh, qui euh, On ne peut, qu on, on, on peut même pas comparer. Euh, la ceinture de mes ancêtres, c'est une ceinture qui a environ 5 pieds de long, par à peu près 8 pouces de large, si je ne me trompe pas dans les dimensions. Et puis, la majorité des historiens, des anthropologues, euh, autant au Canada qu'aux qu États-Unis qu'en qu Europe, euh, n'en parlent pratiquement pas. C'est comme, moi, ce pas important la ceinture que les abenakis ont donnée à la cathédrale de Château mais celle des Hurons est plus importante. Euh, dans une ceinture, la, la, la, la différence, c'est que un, on voit la différence de la grandeur. Tu sais, notre, notre, la, la ceinture que les mises en ont donnée est immense à côté de celle des, des, des Hurons. Euh, elle est pratiquement fabriquée de perles foncées. Je ne sais pas si on peut voir. Hein. Tandis que la leur, ben, est pratiquement est blanche avec l'écriture enfoncée. Donc, les perles mauves, c'est des les, les plus foncées, c'est des perles qui sont les plus rares. Parce que dans un coquillage, les trois quarts du coquillage, c'est blanc. Donc, puis, un petit peu au bord, ben, on va trouver du mauve. Donc, on peut imaginer euh, combien de, de, de perles que ça a pris. Si je ne me trompe pas de mémoire, je pense que notre ceinture, ça comptait plus de 22 000 perles. Euh, puis, 5 pieds de long, par à peu près, comme je disais, peut-être 8-9 pouces de large. Tandis que les Wendat, c'est environ 2 pouces et 3 quarts, par à peu près 3 pieds de long. Donc, euh, puis, l'autre chose aussi, pourquoi que j'aime de, de discuter par rapport à ça, c'est si, c'est de faire comprendre au monde comment ça se fait que euh, l'alliance que les Wabanaki, entre autres les Abenaki, euh, avait une alliance très étroite avec le, le peuple français. Euh, et ce, depuis le début. Les premiers contacts se sont faits, euh, quoi, 15e, 16e siècle, avec des pêcheurs, les pêcheurs basques sur les côtes de l'Atlantique. Et ça a continué au fil des, des siècles. Et puis, que personne ne s'arrête plus que ça de l'importance euh, du, du cadeau qu'on a fait à la cathédrale de Chartres. Euh, L'autre chose aussi, c'est que euh, puis les Wendat, je ne suis pas un, un expert dans le domaine, mais les Wendat, on connaît un petit peu leur histoire. Les, les, les, euh, les Hurons étaient, près de la, étaient dans la baie georgienne et étaient, ils sont originaires de là. Donc, euh, après des, des, une guerre avec les, les, les autres nations iroquoises qui les ont pratiquement exterminées, euh, le peu qui, qui restait de la population, euh, et à cause de, de, des forces françaises, ben, ils ont pris asile à Lorette près de Québec. Donc, d'un autre côté, si les, Français, les forces françaises n'auraient pas pris cette initiative-là, pour sauvegarder le, le reste de la nation Wendat qu'on qu retrouve aussi à, à Québec, là, il n'y en aurait plus. Et puis, même que d'autres chefs algonquins voulaient vraiment se débarrasser contre, totalement de ce groupe-là. Et puis, c'est euh, des, des, des, des personnes, des, des autorités du temps qui ont dit « Non, on devrait leur donner une chance, etc. etc. » Donc, euh, puis les Wendat, les Hurons, ben, ils font partie des Iroquois. Donc, leur valeur, euh, c'est rattaché à eux. Et puis, ils ont les mêmes valeurs sur beaucoup de choses. Donc, euh, pour nous, nous, le Wampum, c'est, euh, malgré qu'on a seulement cette ceinture-là qui reste, euh, en fin de compte, le, le, le peu de connaissances qu'on a, qui nous reste, ben, c'est spécifiquement par rapport à tout ce qui a été pris dans la communauté. Cette ceinture-là, entre autres, euh, au dire de la tradition orale, euh, cette ceinture, on a démantelé 13 ceintures en quoi, 1650, 1660, on a démantelé 16, 13 ceintures pour fabriquer cette ceinture-là. Donc, dans ces 13 ceintures-là, euh, probablement que l'histoire de ma famille, l'histoire d'une autre nation, l'histoire de, de la communauté, etc., etc., étaient dans ces ceintures-là, les connaissances. Mais, au, à, à différer de, de, des Iroquois, euh, les ceintures de Wampum, pour nous, euh, ce n'est pas un système d'écriture. c'est tu sais, ce qui a été euh, euh, utilisé depuis longtemps, « on a un système mnémonique d'événements. Euh, Dan a rencontré Régent à Sudbury, puis devant l'église. Donc, on fait deux bonhommes, puis une croix au centre ou une église. Puis... Mais ça, c'est des ceintures historiques. Pourquoi? Parce que souvent, on va les interpréter d'après ce qu'on voit. Tandis que, puis ça, les Iroquoisiens, euh, étant donné qu'ils ont fait plein de raids dans, dans la communauté, ont pris ces ceintures-là. Pourquoi? À mon avis, c'est que ces ceintures-là, on les protégeait, nos guerriers les protégeaient avec leur vie. Puis, les Iroquois, comme les Anglais et les Européens, ceux qui attaquaient nos communautés, nos territoires, pensaient que pourquoi qu'on les protège avec notre vie? Que ça donne une valeur monétaire. Puis, avec le temps, euh, les perles de Wampum ont été utilisées. Ça a été les premières pièces de, de, de, de, de, monnaie, de monnaie, dans le fond, là, qui étaient utilisées. Euh, je peux trouver un exemple. En tout cas, je reviendrai là-dessus. Euh, donc, pour nous autres, la, le Wampum, c'est le lien avec euh, la Vierge Marie, avec la cathédrale de Chartres. Donc, malgré que je suis traditionnaliste, je respecte les, les, les, les connaissances de mes, de mes pères, de mes grands-pères, qui euh, suivent, ont suivi, puis suivent la religion catholique, mais les alliances qui ont été faites, euh, puis la raison pourquoi que, euh, les Abénaquis ont accepté euh, la suggestion du missionnaire de fabriquer ou de tisser une, une telle ceinture, c'est que dans l'histoire de la Création, dans les textes, dans la tradition orale, on parle d'une sainte femme, au, si j'emploie je, l'expression de, des historiens ou d'Europe. Donc, à l'arrivée des Jésuites, ils parlaient d'une sainte femme qui était la Vierge Marie. Donc, on trouvait une similitude et c'est la raison pourquoi, que, en fin de compte, les nations de l'Est ont embrassé la religion catholique facilement. Aussi, un autre détail, c'est que le père Aubéry, entre autres, dans ses écrits, on retrouve dans ses écrits à une période, il demande à son arrivée ici, euh, parce que la première mission pour les Abinaki a été à Sillery, près de Québec, et par la suite a été transférée à, sur la rivière Saint-François pour un stratagème militaire pour empêcher les Iroquois et leurs alliés, les Anglais, de s'approcher du territoire français. Donc, Aubery avait demandé aux anciens euh, Est-ce que vous aviez, euh, est-ce que vous pratiquiez une vieille religion avant notre arrivée Et puis, au dire des anciens, la tradition orale, il disait « Oui, on on, parlait, on parle d'un prophète qui est venu ici, puis qui était originaire de, sur une île sur l'Atlantique, et un jour. Il va revenir nous chercher. Donc, ça correspond à euh, le jour de la, la résurrection, dans le fond. Donc, c'est une autre raison pourquoi il voyait des similitudes. Puis une autre chose aussi, c'est que euh, le wampum, euh, comme, je dis, comme je disais, euh, l'utilisation a été changée parce que ceux qui ont pris les ceintures dans nos communautés qui en ont défaites et qui en ont retissé, euh, ont fait des interprétations des ceintures. Euh, les, il y a des ceintures historiques, comme celles que, comme on sait, la, les Iroquois, quand on regarde dans les livres d'histoire, euh, la ceinture de Champlain, la ceinture de ci, la ceinture de ça, le collier. Euh, les Français appelaient ça des, des perles de porcelaine, mais dans le fond, c'était en coquillage. Euh, ce qui a été vulgarisé, puis il ne faut pas s'en cacher. Euh, on est sous un régime britannique et les Britanniques, naturellement, ben, on, vont parler plus de leurs alliés que de l'ennemi leur, de, de leurs alliés qui sont les Wabanaki ou ceux qui sont algonquiens. Donc, il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup de, de documentaires, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites à cet effet que le Wampum, la connaissance du Wampum si tu y puis, euh, nous autres, les les, les ce n'est pas important ce qu'on sait, c'est pas important ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est important de remettre le contexte historique en place, euh, parce que ça a été vulgarisé, puis même ridiculisé par, par bout, parce que c'est pareil comme euh, on n'existe pas sur le territoire. Euh, maintenant, il y a... Euh, il y en a qui ont même l'arrogance de dire que euh, le Québec, c'était l'Iroquoisie. Euh, les Iroquois, c'est de l'État de New York. Euh, nous ne pratiquions pas la culture du maïs, de la courge, etc., etc., les, les, les trois sœurs, qu'ils ou qu'importe. Donc, on n'était pas des cultivateurs, on, était, on est des nomades. Donc, c'est comme, le, leur pratique, aux autres, c'était le sport, c'était la guerre, puis de, de conquérir des territoires. Si ce qui a fait que l'alliance avec les Anglais, bien, ça s'est fait très facilement parce qu'ils ont la même, la même, une même vision des choses. Tandis que nos ancêtres, qui ont rencontré nos ancêtres qui venaient d'Europe, c'était de vivre et laisser vivre, s'entraider. Puis il faut dire que la population d'Europe qui arrivait sur les bateaux, il, il était en mode survie. Donc, euh, il n'y avait pas question de dire qu'il y a des classes sociales, etc. etc. Donc, euh, l'utilisation du wampum, bien, euh, c'est, comme je disais, il y a des ceintures historiques. Donc, on a couvert cette période-là. Euh, les Iroquois, les historiens, ils ont fait plein de, de, de documents par rapport à ça. Mais dans le fond, les ceintures de wampum, c'est des instruments euh, qui sont utilisés lors de cérémonies des symboles sur les ceintures, euh, ce n'est pas nécessairement euh, ce, qui a été, ce qui a été décrit. Dans le fond, ceux qui ont des formes géométriques, là, comme d'exemple celle-ci, c'est une repos. On voit, ça ressemble. À, à, à, à ton avis, tu sais, c'est comme, ok, il y a un X, il peut-être un trésor au centre, puis à côté, ben, tu sais, c'est facile d'en faire une interprétation. Mais euh, celle-ci est un autre exemple de euh, ben, je vais te poser la question d'après toi euh, est-ce que tu vois puis ou est-ce que vous voyez tous ceux qui écoutent qui, qui écoutent présentement euh, à votre avis euh, pourquoi que cette ceinture a... ça veut dire quoi d'après vous autres puis on va, on va faire l'exercice avec toi Dan on, on va oui, bien. savoir ben, c'est ce trois, trois hommes qui sont liés. C'est ça. Ou, ou trois personnes. Est-ce que c'est est -ce est vraiment la signification de tout ça? Là est la question, dans le sens que la seule manière de, de, de, de pouvoir l'interpréter, euh, il y avait toujours une utilisation de trois ceintures. Mm. Dans n'importe quelle euh, cérémonie, il y avait une base de trois ceintures. Comme on va retrouver. Euh, tu as sûrement entendu parler que ceux qui guérissent avec les plantes, ils utilisent toujours trois mm -hmm. trois espèces de, de différentes espèces de, de plantes pour guérir. Donc, pour être capable de savoir exactement ce qu'il y en, qui en est, ben, on devrait aller, en, on, on, on doit aller en cérémonie pour être capable, avec le, le nom d'exa pour être capable d'en faire la, la, la, la description de ce que ça veut dire. Donc, euh, ces ceintures-là, c'est des objets qui sont euh, vivants euh, Moi, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que dans les années 90, 96, si je ne me trompe pas, euh, on s'était rendu à l'île du Calumet, euh, passé à Ottawa, et euh, on était en, en présence de Claude Aubin, David Giu, euh, Mark Thompson, euh, David G.U. et Mac ils sont décédés maintenant. Puis la vieille Ruby Denis, qui était une des aînées du groupe. Euh, on avait eu la chance, qu'on était plusieurs personnes qui étaient là. Puis on a construit une loge des étoiles, qu'appelle. Et puis, à l'intérieur, ben, on a été introduit à qu ce que c'était qu'une ceinture de wampum. On avait une ceinture qui venait qui était entreposée dans un musée et d'autres. Donc, on a pu voir que les ceintures de Wampum, ce n'est pas pour dire, par rapport aux Algonquiers, que ça signifie telle telle chose. Il y a possibilité qu'à une époque, il y a eu une influence des Iroquois pour euh, dire qu'on euh, oublie les vieilles, euh, les vieilles traditions, puis maintenant, ben, on va s'en servir pour un record d'événements. Ce qui est correct aussi, mmh. c'est juste que... Je trouvais c'est important puis je te remercie de m'avoir mentionné que d'en parler. C'est que le mot « wampum » ce n'est même pas un mot iroquois. Puis aujourd'hui, les Iroquois vont parler comme le « wampum » ça leur appartient, c'est à eux autres. Au moins, il, arrive, il devrait avoir un, un mot en iroquois. Parce que « wampanoag » euh, c'est la nation où ce que le « wampum » est originaire. Donc, oui, c des, dans le contexte historique, c'est toutes des choses qu'il faut remettre en, en contexte. Et puis, un exemple pour euh, si nos auditeurs ont la chance d'en voir, des ceintures, euh, il y a différentes longueurs de perles. Des euh, ceintures historiques, ou des ceintures ouais, les ceintures historiques, euh, les perles vont souvent avoir un quart de pouce de long. À un demi-pouce de long. Okay. Tandis que les perles euh, préhistoriques, dont l'exemple, la ceinture de mes ancêtres à Chartres, ben, étaient 3,8 par 5,16, qui est relativement plus petit que les autres. C'est même qu'on peut les différencier à savoir laquelle est une vieille ceinture puis laquelle est une ceinture historique. Okay. Un autre chose aussi, c'est dans l'histoire, comme je, je reviens à la question de la. que plusieurs. Euh, ce qui était véhiculé dans les livres d'histoire, c'est que les... c'était utilisé comme monnaie. Oui, effectivement, ça a été utilisé pour... Avec... comme monnaie euh, à une période parce que, OK, on comprend le contexte de guerre, les, les... les... les... les conflits qui... Qui... qui se passaient ici en Amérique. Euh, tout le monde se, se... se battait un contre l'autre. Il y avait des raids des Anglais dans communauté algonquienne avec les Iroquois, ça prenait des ceintures, etc. etc. Donc, euh, tout le monde était sur un pied d'alerte à savoir s'ils ne seraient pas euh, attaqués euh, tout le temps en période de guerre, qui, il y en avait qui duraient le, très longtemps. Donc, une chose est venue à un moment donné, ça a été la question que « Ok, les perles, on les échange pour de la fourrure. Euh, » J'ai aucune. À Odana, en tout cas au sein de Zabenaki, on n'en parle pas, à euh, savoir pourquoi c'était utilisé comme de la monnaie. Euh, on voyait ça entre les Hollandais et ceux qui faisaient le commerce de la fourrure, qu'ils euh, donnaient du wampum contre la fourrure, etc. En fin de compte, euh, ce qui était utilisé. Puis éventuellement, aller, imagine, jusqu'en 1920, euh, il y avait une manufacture de wampum à New York. Donc,